Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 5 de la réalisation de notre Mastermind. Alors on va s'intéresser ici dans cette vidéo à quelque chose de fondamental, ça va vraiment être le, le centre névralgique du jeu, c'est euh, donner les bonnes indications aux joueurs. C'est-à-dire que l'ordinateur devra être capable d'analyser nous renvoyer les bonnes positions et les mauvaises positions. Alors je vais prendre ici un exemple concret pour voir comment on va opérer, parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à comprendre donc j'ai ici euh, le secret code qui est le code à trouver qui est généré par l'ordinateur qui est dans le slot ici euh, où on a affecté le, le code mastermind ensuite j'ai ici le code qui rappelez vous est généré lorsqu'on sélectionne les couleurs et quand on va cliquer sur le bouton check on va envoyer ce code donc vous pouvez voir que j'ai pris des couleurs ici et c'est pas anodin j'ai choisi une situation de jeu qui va euh, vraiment être compliquée à gérer et qui va nous permettre de trouver le bon code alors on va utiliser une boucle fort on va utiliser i pour index, en fait, tout simplement pour comme variable d'itération. Et on va vérifier à chaque passage que code i, donc l'index de code i, est égal à secret de code i, c'est-à-dire celui qui se trouve en face. Donc c'est assez simple à comprendre. Ce qu'on va faire, c'est que en fait, on va vérifier que le noir ici est égal à noir. Si c'est le cas, bah, on va utiliser une variable et on va dire bah, il y en a un qui match ici ensuite ça ne matche plus parce qu'évidemment en face blanc n'est pas jaune, noir n'est pas blanc et blanc n'est pas noir donc ce qui fait que je me retrouve ici avec un total de bonnes positions de 1 donc un pion noir tout simplement, donc j'aurai 1 bon, jusque là c'est parfait, ce code est simple mais il fonctionne ensuite vient le tour des mauvaises positions alors là ça va être un peu différent, on aura besoin toujours de faire une itération dans notre tableau code qui contient les bonnes couleurs on va faire exactement la même chose. Mais par contre, attention, ici, on va devoir tester, non pas en face, mais sur chaque élément. Donc on va devoir imbriquer une nouvelle boucle fort. On va utiliser la variable J pour l'itération. Et en fait, on va tester tout simplement le premier avec celui-là, le deuxième avec celui-là, le troisième, le... enfin voilà, ainsi de suite. Et on va passer ensuite au deuxième slot qui, lui, va tester de nouveau les quatre valeurs. Donc qu'est-ce qui se passe si on commence Bon, évidemment, je ne vais pas tous les faire. Et vous allez voir que de toute façon, déjà là, on peut se douter qu'il y a un problème. Regardez ici. En fait, ça match. Ici, code I égale secret i. Donc, bah, j'ai ici euh, une, une valeur, ici, une valeur qui match, qui me répondrait ici que c'est en mauvaise position si j'utilise ça. Bon, imaginons qu'on continue. Je fais un break parce que si je continue, je vais encore vous voyez, avoir une autre position ici avec le noir. Donc si je ne sors pas, c'est encore pire. Si on continue. Bah ici, le blanc, il n'est pas égal au noir, voilà, et ici, oui, ça break, donc évidemment, lui, en fait, c'est vrai, ici, c'est une mauvaise position, on peut voir qu'il est bien dans mon code, mais il est en mauvaise position. Donc, je me retrouve ici avec déjà deux pions en mauvaise position. Lors de la troisième itération, bah, dès le premier coup, paf, ça break, et euh, il trouve quelque chose. Il me dit que celui-ci, en fait, c'est vrai, quelque part, il est euh, dans le code, mais il est mal placé, et ce qui est vrai, parce que euh, si on ne connaît pas celui-là, on peut le dire ça aussi. Donc, je me retrouve ici avec trois pions mal placés. Bon, euh, un de bien placé, et trois de mal placé, ça va être compliqué. Et je vais finir par la dernière. Bah, là, c'est encore pire parce que bah, les deux premières, ça ne match pas. Mais sur la troisième, bah, ça match. Donc, je break. Et puis, je me retrouve avec quoi Avec quatre mauvaises positions et une bonne position. Donc, vous aurez compris que ce code n'est pas euh, fonctionnel. Il ne fonctionnera pas. Il faut qu'on trouve une autre solution. Alors, on va garder le même principe. Mais on va revenir en arrière lorsque on détermine quels sont les pions qui sont en bonne position. Donc on a ça ici, donc ce principe il est très bien, mais qu'est-ce qu'on va faire En fait on doit déjà ensuite quand on veut vérifier les mauvaises positions, bah sortir tout simplement déjà celui euh, ici qu'on a trouvé. Dans mon tableau de code, c'est pas grave, je peux modifier les valeurs parce que le code en fait il est généré à chaque appui euh, sur le check, sur le bouton. Donc à chaque fois que le joueur va rejouer, il va remettre les couleurs, donc ça c'est pas gênant. Ici euh, le code je peux le modifier. Donc si je, je le modifie, je vais dire tout simplement que le pion là, il matche avec celui là. Donc du coup, je vais le passer en OK. Et dans mon tableau de code, je vais lui donner notre valeur que noire. Je vais lui dire OK par exemple, ou trouver tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est parfait. Mais ce que je dois faire aussi, c'est exactement la même chose ici dans mon tableau. Et vous pouvez voir que j'ai mis ici secret code temps, pour temporaire. Pourquoi parce que ce secret code contient le code à trouver. Je ne peux pas le modifier directement. Si je le modifie, bah, je vais avoir des problèmes pour la suite de ma partie. Donc ce que je vais faire au moment de faire ça, en fait, de, de checker, je vais copier ce tableau dans un autre tableau temporaire. Et lui, je vais pouvoir le modifier à souhait parce qu'à chaque fois que je vais checker, je vais repartir du tableau secret code. Donc, bah, qu'est-ce que je fais Je fais exactement la même chose. Je remplace cette valeur par OK, trouver tout ce que je veux et je le stocke dans le tableau. Et évidemment, je ne le fais pas ailleurs parce qu'ici, il bah, n'y euh, a rien qui match. Mais si j'en avais un autre qui matchait, je ferais exactement le même principe. De toute façon, c'est dans le code, ici dans la boucle. Donc je me retrouve toujours avec un total de bonnes position de 1. On peut voir que ça fonctionne, c'est la même chose. Sauf que là, j'ai changé les valeurs de ces euh, deux pions dans mes tableaux. Alors maintenant, si on retourne au niveau de la mauvaise position, on se retrouve avec ce tableau. Donc qu'est-ce qui va se passer Alors je vous réexplique plus le fonctionnement, c'est la même chose. Sauf que ici j'ai rajouté dans ma boucle, donc on fait un if sur quand code i est égal à secret de code temps j, évidemment, hein, celui qui correspond, mais aussi que code i est différent de ok, la valeur qu'on a écrite dedans. Donc si je lance le premier ici, la première itération, bah, j'ai rien parce qu'ici ok euh, bah, c'est égal à ok, donc ça ne rentre pas dans mon if, il faut qu'il ne soit pas égal à ok. Donc je ne teste pas. Donc j'ai rien du tout ici, même si ici c'est égal à OK, mais ça ne va pas le tester, ça va renvoyer false. Donc je reste à un pion noir. Ensuite, bah, qu'est-ce que je fais Je passe au deuxième, à la deuxième itération, avec OK ça ne match pas, avec jaune ça ne match pas, avec blanc ça match. Parfait, donc ça match, qu'est-ce que je fais bah, Là j'ai un pion blanc et un blanc. Ça veut dire que j'en ai un qui est bien placé et un qui est mal placé, et ce qui est vrai ici, pas de souci. On attaque le troisième, donc la troisième itération, noir OK non, noir jaune non, noir blanc non, et noir noir, bah ça match. Donc du coup, bah, bah, ici, j'en ai un deuxième. Donc j'ai bien un pion bien placé et deux mal placés. Alors jusque-là, on n'est pas mal. Maintenant, on verra, euh, on va regarder ce qui se passe pour la quatrième itération. Regardez, ici, le premier, ça ne match pas avec le blanc. Le deuxième, le jaune, ne match pas avec le blanc. Mais le troisième match avec le blanc. Alors là, euh, on a un problème. Parce que regardez, vous allez me dire, ben bah, non, c'est ça, mais pas du tout. Parce qu'en fait, ici, si on nous dit qu'on a un pion de blanc placé et trois de mal passé, c'est faux. Regardez, celui-ci il est bien placé. Imaginons que le joueur le sait parce que la ligne précédente euh, bah, il l'a vu, euh, voilà. Donc en toute logique, il se dit si j'ai trois, bah, si trois pions de mal placés, c'est cela. si j'ai trois pions de mal bah, placés, j'ai pas 36 solutions en fait. Déjà c'est pas possible parce que si j'inverse le noir et le blanc ici, bon admettons bah Celui-ci, ça voudrait dire qu'il était bien placé. Et euh, voilà, donc j'ai mes trois bien placés, il y a un problème. Et si je le mets ici, là, euh, bah, c'est pareil. Si j'inverse le noir et le blanc de ce côté-là, bah, ce blanc-là devait être bien placé. C'est pas possible, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Et je peux pas remplacer le blanc par le blanc, bah, ça ne change rien. Donc en fait, ici, c'est totalement faux. La réponse est celle-ci, en fait. On a deux pions qui sont mal placés, ces deux-là, par exemple, ou ces deux-là, comme vous voulez. Mais en fait, on doit juste dire deux pions mal placés et un bien placé, parce que sinon, ça induit en erreur. On peut voir que la dernière couleur n'est ni blanc ni noir. Donc, comment on va faire Eh ben, on était sur la bonne voie, on n'est pas loin de la vérité. Regardez comment on va opérer. On va reprendre exactement la même chose. Donc ici, j'ai euh, le, le même code, j'ai recopié simplement les deux diapos. Sauf que à partir d'ici, quand on trouve ici au premier match, c'est-à-dire qu'ici, ça match avec le blanc, il match avec le blanc. Donc qu'est-ce que je vais faire ben, Ici j'en ai bien un, c'est parfait. Ce que je vais faire maintenant, je vais prendre le même principe que j'ai fait euh, quand je cherchais les bonnes positions. En fait, on va remplacer ici, mais dans le, le secret code temps, dans le tableau temporaire, ici le, la couleur blanche par wrong, par exemple, pour un mauvais euh, mal placé. On peut vraiment mettre ce qu'on veut, c'est un repère euh, que vous choisissez. Et je l'inscris dans, euh, dans le secret code temps. Ce qui fait que ici, je le fais après, évidemment, avoir détecté qu'il était mal placé. C'était une mauvaise position. Et donc, ça se reporte ensuite. Donc, qu'est-ce qui se passe quand je passe au troisième bah, Le noir, il ne match pas avec OK. Il ne match pas avec le blanc. Il ne match pas avec Wrong. Et il ne match pas et il match avec noir. Ce qui fait que, donc j'en avais un. Maintenant, je me retrouve bien avec deux mal placés. Et si je fais la quatrième itération, bah, qu'est-ce qui se passe OK avec blanc, non, blanc avec jaune, non, blanc avec wrong, non, et puis blanc avec noir, non, je ne l'ai pas mis, mais vous doutez bien que c'est Donc ici, je n'ai pas de retour. Donc qu'est-ce qui se passe ben Maintenant, j'ai bien de nouveau deux euh, pions qui sont mal euh, positionnés. Ce qui fait que là, le résultat, il est bon. Ça veut dire que j'ai bien ici un pion bien placé qui est celui-ci et deux pions qui sont mal placés, qui sont soit ceux-là, de soit ces deux là peu importe, mais en tout cas, ça dit bien aux joueurs ici qu'il y a une couleur qui n'est pas, euh, voilà, qui, qui peut être. Alors, c'est là toute la complexité, c'est que deux, deux mal placés, euh, bah. Euh... Ça pourrait être le blanc et le noir là, donc ça veut dire que en fait euh, ça c'est pas c'est pas une couleur blanche, enfin voilà. Mais en tout cas ici c'est le fonctionnement qu'il nous faudra pour pas avoir d'erreur et avoir vraiment le fonctionnement du mastermind. Donc vous pouvez voir que c'est pas forcément simple, donc ce que je vous propose maintenant c'est de le mettre en œuvre dans Unity. On va créer une fonction qui va nous permettre de faire ça très facilement. Alors c'est parti on va mettre ça en place, donc je suis ici dans mon projet, je vais ajouter au bouton check un event trigger et aussi un box collider 2D pour pouvoir ajouter ici un event qui va être pointer click. Donc on va maintenant mettre ça en œuvre dans notre script qui va être mastermind, c'est lui qui gère tout ça, donc on va ici créer une nouvelle fonction qui va nous permettre de récupérer donc on va créer une public euh, int qui va récupérer retourner euh, bah, tout simplement la, la bonne position donc get good position donc je vais avoir besoin comme je l'ai dit d'un tableau euh, ici pour modifier les choses de secret code donc on va tout simplement ici créer un bah, deuxième tableau, le même sauf qu'on va changer le nom et on va l'appeler ici temps voilà secret code temps c'est exactement le même donc la première chose qu'on va faire pour pouvoir intervenir dessus c'est ici euh, faire un, une copie donc on va faire un arrêt point copie la source c'est euh, secret code et la destination ça va être secret code temps et la longueur ça va être de 4 mais je vais mettre ici secret code .length. voilà donc une fois que ça s'est fait, ben on va pouvoir tout simplement maintenant tester les bonnes positions. Donc pour ça, je vais avoir besoin pour le retour d'une variable. Donc je vais créer une variable de type integer qui va s'appeler good et qui va être initialisée à 0. Ensuite, je vais faire ma boucle fort. Alors dans ma boucle, je parcours tous les éléments de euh, ici secret. -code, donc point length de nouveau. Qu'est-ce que je fais maintenant ben On applique ce qu'on a vu, c'est-à-dire que si code code, pardon, code i, bon, j'aurais pu laisser ça, code euh, i, bon on va laisser ce de temps en i parce que c'est pareil, euh, est égal à code, alors oui, évidemment, pour que j'ai accès à code, il faut que je le passe en paramètre excusez-moi. Donc ici, on va mettre un tableau de string en paramètre qui va stocker le code. Rappelez-vous, il est de toute façon présent euh, dans, euh, dans le manager. Donc code i, égal égal secret temps i, si ça, ça se vérifie, bah c'est ce qu'on avait vu dans la présentation, on va tout simplement incrémenter good de 1, donc good plus plus, et dans la foulée, on va dire que code i est égal à ok, on avait vu, bah là on va mettre good par exemple, et on va aussi faire ça pour secret code temps, et on va dire que l'index i est égal à good aussi. Donc ça c'est fait, et eh ben on est pas mal, maintenant on va pouvoir tester déjà si ça fonctionne. Donc on va faire un return, return good ici pour renvoyer en fait euh, dans la fonction. Donc on enregistre, on retourne dans le manager, et ici on va créer notre méthode publique pour le check, donc public void check, alors check avec un, voilà. Donc et ici je vais simplement faire un debug.log de euh, good position Et on va, on va concaténer ça avec, ben évidemment, main, euh, master main, pardon, .get good position Et entre parenthèses, ici, l'argument sera mon code, qui est le tableau de code. Alors rappelez-vous, ici, code, si on monte, on peut voir qu'il est ici défini euh, en color select. Donc ça, on va pouvoir le tester maintenant dans Unity. On va simplement euh, aller dans le bouton « Check ». Une fois qu'Unity aura compilé, on va faire un petit plus. Et on va aller dans le Game Manager, rajouter notre manager et le petit check qui va bien. Donc on va tester ça en live pour voir si maintenant ça nous retourne bien ceux qui sont en bonne position. Donc ici j'ai euh, bah, du vert, je vais en mettre 4 pour tester. Et j'ai bien Good Position 2. J'ai bien deux qui sont en Good Position. Donc ici euh, je vais relancer. Euh, je vais par exemple ici mettre bleu, vert... Euh, bleu, blanc, et donc là, ça me répond, good position 1, évidemment, c'est le bleu qui est là. Bon, vous l'aurez compris, on peut refaire un dernier essai, mais euh, bah, on va vraiment avoir quelque chose qui fonctionne, ici, il n'y a rien de bien compliqué. Si je mets rouge, bleu, euh, jaune, jaune, j'ai évidemment good position 4. Donc, on peut voir que ça fonctionne très bien, on a ici euh, bien les bonnes positions. Alors on va continuer maintenant et on va s'intéresser à la dernière qui est euh, tout simplement la euh, get euh, wrong position. Donc public int get wrong position. Alors celle-ci va être un peu différente. Je n'aurai pas besoin en fait euh, de passer le code. Et je vais être obligé d'aller chercher get good position avant sous peine de déclencher une exception une erreur pourquoi parce que ici en fait je dois récupérer euh, ce qui a été modifié au niveau du code donc pour ça qu'est ce que je vais faire bah, je vais aller redéclarer ici un nouveau tableau alors je vais euh, ici écrire par exemple euh, on va faire un tableau de string Donc il va être privé donc on va faire private string on va l'appeler code player et on va dire que c'est un new string et évidemment il va y avoir quatre éléments dans ce tableau voilà donc maintenant je vais pouvoir tout simplement bah, je peux le faire quand je veux mais je vais le faire ici je vais le faire en fait avant le return je vais de nouveau copier ce tableau en disant en fait que c'est une copie euh, du code donc je vais euh, ici faire un array de la même manière que j'ai fait euh, précédemment copie et je vais dire que code la source est égale, en fait, on va le transférer dans player code, player code euh, ou code player, je ne sais plus ce que j'avais mis, code player, pardon, euh, et euh, ben, on va dire tout simplement que la longueur c'est code.length. Voilà. Donc maintenant, je repars ici avec un, un tableau code player, je vais pouvoir l'utiliser en fait, c'est ce qui a été modifié avant. Donc sur le même principe, ici, on fait un int wrong égal 0. Mauvaise place. Je fais une boucle fort. Ma première boucle en fait va euh, tout simplement aller euh, faire le, le, le balayer le player code, code player pardon. Point length. Euh, ici donc je vais imbriquer une nouvelle une nouvelle boucle qui va être ici en j plutôt qu'en i ce donc j tant que j est plus petit que ici donc ça va être secret euh, code temps point length alors, je remets en, en pratique tout simplement ce qu'on a vu dans la présentation. Maintenant, ma condition. Alors là, elle va être assez longue. Donc, on va faire ici if code player. Donc, on avait dit si il est égal, donc i est égal à secret code temps. Et là, attention de ne pas vous tromper, c'est le J, hein, parce qu'on boucle. En fait, ma boucle est imbriquée dans l'autre. Donc ici, je parcours code player va faire I0. Euh, et ici, il va tester en fait les secrets de temps euh, 0, 1, 2, 3, 4 à chaque fois. Ensuite 1, voilà, c'est ce qu'on avait vu. Hein. Donc euh, si j'ai ça, qu'est-ce que je fais bah, Je vais maintenant faire ma condition. Donc si il est égal à ça, alors c'est pas terminé. Je vais aussi rajouter ici une autre condition. Si aussi player, code player. Euh, code player, qu'est-ce qu'on va dire I, on reste dans le I, est égal à, n'est pas égal, voilà, c'est là la différence, à good. Donc en fait, je dois dire que si code player I est égal à secrète, euh, si les deux enregistrements sont égaux, mais si code I ne contient pas good, mais aussi que secrète code temps, et là c'est J, ne contient pas good aussi, parce que rappelez-vous, on le met des deux côtés, on le met sur les deux, voilà, donc ça, ça va être ma longue condition, alors une fois que ça c'est fait, bah, qu'est-ce que je fais, je vais dire que, en fait, secret, euh, alors on va faire ça, on va mettre secret code temps, ici, j, on va le redéfinir, rappelez-vous, et on doit mettre comme si c'était euh, s'il si avait déjà été deviné, donc on doit changer sa couleur, donc là, enfin, euh, le nom de la couleur, donc je vais mettre ici wrong, Bien qu'ici ça n'a pas tellement d'importance, l'important c'est en fait que ce ne soit pas écrit, que ça change au niveau de la couleur. Et ensuite on fait un wrong plus plus pour dire tout simplement bah, qu'on incrémente. Et je n'oublie pas de faire un break pour arrêter. Voilà. Donc comme ça c'est fait, bah, maintenant je peux, je pense, retourner. Oui, je peux faire un return de wrong, tout simplement. Et là, je devrais avoir le nombre de mauvaises réponses. Alors qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise J'ai oublié ici la parenthèse. Voilà. C'est beaucoup mieux. Et pourquoi ici, j'ai une erreur euh, terme et, et non valide. Oui, euh, alors attendez code I. Ah oui, j'ai mis ici une parenthèse. Oh là là. Voilà, c'est ça le problème. Et ici, c'est NN. C'est bien ça. Et voilà. Donc là, on est bon. Donc, on va pouvoir tester ça maintenant. Et il bah, n'y a plus qu'à aller dans Unity pour tester ce code. Donc, je fais un clear ici de ma console. Et normalement, si je mets maintenant des couleurs, on va y aller. Alors on va mettre par exemple euh, jaune, jaune, noir, bleu, et ça nous répond good position. Ah oui, alors pour tester, il faudrait quand même aller chercher la fonction. Donc on va recopier cette ligne, et comme je vous le disais, attention, il faudra bien l'appeler après. Mais bon, dans notre cas, ce n'est pas gênant. Donc ici, euh, get wrong position, et évidemment ici, j'ai plus de paramètres code. Donc maintenant on va pouvoir tester correctement, excusez-moi pour cette petite erreur, et c'est parti. Donc on lance, et on devrait avoir maintenant, donc on va tester, donc je vais en mettre un, une bonne condition, une bonne position, on va mettre le jaune, blanc et rouge, voilà. Donc j'ai ici une bonne position et deux mauvaises positions. Donc ici on peut voir qu'il y a bien la bonne position, le jaune, il est à la mauvaise position, donc ça en fait bien une. Le blanc, il est à une mauvaise position, ça en fait bien deux. Et le rouge, il est absent. Donc c'est parfait. Donc si on reteste, bah, on peut tester ça autant de fois qu'on veut. Hein. Mais par exemple ici, euh, bah, je vais mettre que des verts. Donc là, je devrais avoir zéro, il me semble. Voilà, une bonne position et zéro euh, mauvaise position, évidemment, parce qu'il n'y a qu'un seul vert qui a été trouvé. Bon, Vous pouvez voir que c'est assez facile. Maintenant, on peut tester tous les cas de figure, mais je pense que cette logique est bonne. Alors J'espère ne pas m'être trompé. Mais on va mettre par exemple blanc, noir, euh, blanc. Donc là, je devrais avoir... Une bonne position et une mauvaise position. Donc le blanc là est à la bonne position. Et ici il est à la mauvaise position. Le noir n'étant pas dans mon code couleur. Voilà c'est parfait. Ça a l'air de très bien fonctionner. Donc si j'efface et qu'ici je mets blanc, jaune, jaune, blanc. Ici en retour si je fais un clear avant. Je devrais bien avoir 4 good positions. J'ai gagné. Tout fonctionne bien. Et si je volontairement j'inverse tout. Donc que des mauvaises positions. Jaune, bleu, blanc, vert. Ici j'ai donc... 0 good position, 4 wrong position. Donc c'est bien ça. Ils sont tous les 4 dans le dans le, le, le code, mais mal placés. Donc voilà, on peut, on peut retester ça autant de fois qu'on veut. Alors on va essayer de trouver un voilà, deux couleurs pour voir comment ça se comporte. Je vais mettre rouge, noir, noir. Non, on va même mettre... Euh rouge, rouge, noir, noir, voilà, donc ça ferait 2 en bonne position et 2 en mauvaise position, c'est exactement ça, voilà, donc on peut tester autant de fois qu'on veut, mais je pense que la logique ici est bien implémentée, euh, imaginons que je mets 4 noirs pour tester, j'ai bien deux bonnes positions et deux euh, zéros en mauvaise position parce qu'évidemment ils sont pas dedans ça fonctionne si je prends les rouges ça va faire exactement non j'ai qu'une bonne position ici rouge ah ouais, j'ai peut-être relancé j'ai pas je fait gaffe euh, une bonne position il n'y a qu'un rouge effectivement euh, ici par exemple si on prend des bleus bah tiens on va mettre euh, rouge bleu, rouge, bleu, bleu, voilà, je fais un clear pour bien s'y retrouver, c'est le dernier test qu'on va faire, donc good position 2, donc j'ai bien ici lui qui est bon, euh, lui qui est bon et ici deux qui sont mal placés c'est bien ça donc voilà on a un code qui fonctionne on a créé ici notre fonction on peut voir que bah, c'est très simple une fois qu'on a bien compris la logique mais c'est quand même pas si facile que ça à mettre en œuvre. donc là maintenant cette partie est terminée dans le prochain épisode bah, on va s'intéresser maintenant euh, aux réponses et surtout à comment passer d'une slot à l'autre parce que là c'est bien beau mais on joue dans une slot donc on verra ça lors du prochain épisode